Je m'appelle Bernard Demarque, je suis délégué syndical. En 2013, un lanceur d'alerte a confié un certain nombre de documents à mon syndical la CGT. Ce document portait sur de fortes suspicions de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment, en lien avec le rachat de mon entreprise. Ensemble, les syndicats ont géré l'alerte et agi en justice, ce qui a permis aux lanceurs d'alerte de rester complètement anonymes. Les représailles que subissent les lanceurs d'alerte n'incitent pas les salariés et citoyens à prendre de tels risques en lançant eux-mêmes l'alerte alors que les syndicats ou associations peuvent porter ces alertes, car mieux organisées et structurées juridiquement. Face au risque encouru par un lanceur d'alerte isolé, la maison des lanceurs d'alerte peut l'aider en le mettant en lien avec des syndicats et des associations capables de lancer l'alerte à sa place. Aider les lanceurs d'alerte en soutenant la maison des lanceurs d'alerte.